Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Nam, aujourd'hui on se retrouve avec Ice, salut Salut Et aujourd'hui, euh, on va passer à un level supérieur dans Draconique Evolution. Je oh. <rire> euh, ouais, suis tombé, hein, tranquille. Donc aujourd'hui, on va euh, créer du coup euh, le Storing Energy, voilà accent. Pas ici parce que c'est ma base. Non mais dans du coup dans notre gros, gros truc euh, qu'on décorera un jour. Attends, on le décorera un jour mais je suis pas très très déco donc je ferai appel à un builder sûrement. On verra bien peut-être euh, l'un d'entre vous. Ouais exact. Donc aujourd'hui euh, oui je voulais enchanter ça avec vous j'ai oublié donc oh. on va y aller euh, de ce pas. Euh, donc on se retrouve tout de suite euh, pour l'enchantement et ensuite pour euh, commencer. Euh, bah à créer ce stockage A tout de suite Ok donc oui, les amis Donc re les amis pardon euh, Donc euh, Bah écoutez on va enchanter notre Donc notre pioche Donc on va tester ça tout de suite Re... Je suis pas level 30 Il y a un bug de... Attendez On va aller taper du wizard Parce qu'il y a un problème d'affichage euh, Du coup des... Enfin, des XP donc il faut juste que j'actualise ça. C'est quand on change de dimension, hein, à ce que j'ai remarqué. Donc je vais juste gagner un peu d'XP. Voilà. <rire> C'est bon, j'ai mes 43 levels. On va euh, pouvoir enchanter cette petite... Euh, bah, cette petite truc, hein, je sais pas, je ne saurais pas le dire. Euh, donc, let's go. Est-ce qu'on va être chanceux Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Ok. Efficacité 4, Fortune 3 Franchement c'est parfait Et je crois que du coup on instant débloque. Ouais bon j'appelle ça Ouais c'est bon ça, c'est parfait ça euh, Donc Tac, bon pour le reste on s'en fout Donc je vous retrouve dans la base euh, Pour faire du coup le système De Draconic Evolution. Ok donc Alors euh, donc, On va faire un truc très très simple euh, donc là on va faire du coup le système euh, de stockage d'énergie Donc vous avez vu j'ai euh, farmé pendant je sais pas une petite heure Enfin euh, le temps de miner, enfin j'avais tout de miner mais il fallait que je craft etc c'est un peu chiant Donc on va prendre euh, tout ceci et euh, on va s'amuser Donc écoutez je vais construire ça et je vous retrouve juste après, à tout de suite Ok donc re, donc voilà à quoi ça ressemble euh, Donc on va l'activer ensemble euh, Donc on... Donc du coup il y a Ice dessus. qui l'a déjà vu. Ouais c'est tout aussi. Donc on va l'activer tout de suite. Mets-toi dessus pour ce voilà. Tac. Voilà. Ça ressemble à ça. Bon par contre euh, niveau euh, vidéo settings ça me f... ça me met wow. mal. <rire> mais Mec, euh, voilà, ça ressemble. Ça te fait bugger quand t'es dedans ben, c'est normal, c'est que c'est sphérique, mais ça reste. Enfin c'est des particules de partout, donc c'est bizarre. Mais voilà donc donc, euh, bah écoutez c'est trop cool Ok donc voilà euh, Donc maintenant c'est bien beau Mais donc donc, euh, Maintenant donc on va avoir euh, Tout ça d'énergie Donc on a 2,14 Tera de RF Et donc euh, pour remplir ce ça, celui, ceci Il va nous falloir un bloc Et donc je le craft et je vous retrouve juste après A tout de suite Ok les gars il me reste un seul Eye of Ender Ça, ça me fait plaisir parce que j'avais la flemme oh, Je suis trop content J'ai deux Underpair que je t'ai foutu dans ton truc Yes, merci Putain, oh, c'est trop ah bien non, je, ai là. je te fous deux Underpair dans ton pareil. Ok, très bien Right Je, je les ai fait en Milan Oh putain, Ice Tu verrais la joie qu'il y a dans mon cœur. Oh, oh, ok, et donc là il va me suffire de le poser un peu n'importe où. Mais on va essayer de le poser de façon.. Des quand même, toi, non, non non non bah j'ai besoin de stocker mec, t'as vu Juste le nombre de. Comment ça s'appelle De. De marbre. Ouais. Mec. Et de basalte gros. Enfin, c'est dingue. T'as 81 000 de marbre. Donc tac. Euh, donc les gens, regardez, ici, il va juste falloir que je mette de la glace. Tac. Excuse-moi, hein, juste je fais ça. Et donc il y en a un qui va falloir, donc lui on va le faire sortir de l'énergie et lui on va le faire rentrer Donc je relis tout ça par câble et je vous retrouve juste après, à tout de suite Ok re, donc voilà, alors comme vous pouvez le constater, euh, ça y est, bah écoutez ça, ça augmente les RF Donc euh, bah écoutez c'est parfait et euh, si je veux recharger euh, un de mes équipements Attendez faut juste que je consomme un peu, on va aller euh, faire 2 trois trucs, enfin bref Tac tac tac tac tac. Ok, donc si je veux recharger un de mes équipements, regardez. Donc ici je vais sur la table et hop. Et comme vous voyez ici, ça a absolument pas bougé. Donc c'est tout à fait instantané. Et ça c'est très très cool. Euh, donc voilà, donc ça va s'accumuler euh, pendant masse de temps. Et euh, écoutez, euh, je sais pas combien de temps ça va faire l'épisode pour l'instant. Euh, mais aujourd'hui, enfin. Pour l'instant, c'est parfait. Donc, alors là, on va faire quelque chose qui s'appelle le jetpack. Donc, euh, j'en ai vraiment besoin et ça commence à me saouler parce que j'en ai pas. On tourne quand même assez tard, hein Non. Non, il y a une heure du matin, pas vrai. Oui. Donc voilà les gens. Alors là, on va avoir besoin du vibrant jetpack. Donc, je vais farmer pendant 70 000 années euh, les ressources nécessaires. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Ok, re, alors, euh, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, j'ai le tiers 2. Donc, je crois que je ne sais plus si je vous l'avais montré. Euh, donc, euh, voilà. J'ai mis des cryo-stabilized euh, flux duct euh, là-bas. Ça coûte super cher. Surtout qu'il y, y a besoin d'une ressource avec un mineur, euh, je ne sais pas quoi là, vous savez... Euh, je l'aurais dit au montage Voilà euh, Donc donc, bon C'était Nem J'espère que cela vous aura plu Ciao